et ensuite, regarde dans la description aussi, il y a un plein de cadeaux qui sont disponibles juste pour toi. Alors, comment changer d'état émotionnel C'est ce que nous allons voir en plusieurs points aujourd'hui. Alors, parfois, c'est vrai que les émotions, t'arrives en compétition ou euh, sur l'entrepreneuriat et là, tu as absolument envie de gagner ou alors tu as peur de perdre, tu te demandes ce que vont dire les autres et tu te retrouves, tu te retrouves avec un corps qui est paralysé. Tu du mal à t'engager, les choses sont pas fluides, tu as l'impression qu'il faut forcer et là derrière, bah, c'est la catastrophe et tu es déçu de ton résultat. Donc maintenant, comment est-ce que tu peux changer d'état émotionnel C'est important pour cela de comprendre que les émotions sont générées par tes perceptions. Okay tes perceptions vont générer des émotions qui vont générer des actions. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que ce qui va générer l'émotion, c'est souvent une, une perception de perte ou de gain je vais te prendre l'exemple d'une sportive que j'avais accompagnée sur du tir et à chaque fois qu'elle avait une personne qui était derrière elle à la regarder en compétition alors à ce moment là c'était un peu pris de panique mais qu'est ce qu'il est en train de dire il est là pour me juger etc et du coup bah, elle tirait elle manquait elle manquait ses cibles et elle tirait beaucoup euh, elle tirait plus mal alors que du coup nous ce que l'on a fait ensemble on a juste fait en sorte de changer d'angle de vue alors D'abord, on a fait un processus de dépolarisation et deux, on a changé d'angle de vue et on a vu que par rapport à son objectif, qui sont bah, à long terme des compétitions internationales et notamment les Jeux Olympiques, eh bien, à partir de ça, on a juste proposé de regarder cette personne comme en gros un vaccin pour l'aider à gérer son stress. Et donc, quand elle a regardé ça, elle a dit ah ouais, en effet, si je le vois comme un vaccin, bah c'est cool qu'il soit là. Et donc, bah aux compétitions d'après, quand cet homme était là, alors elle n'était plus gênée pour pouvoir bien tirer. Pourquoi Parce qu'elle avait une perception de il est là, ça m'amène du gain sur le long terme. Dès que ton subconscient euh, synthétise le gain et la perte, alors il n'y a plus l'émotion. Une émotion, ok, ex moveré, c'est ce qui va te créer du mouvement. Une émotion occupe de l'espace et du temps et est soumise à la gravité. Et c'est pour ça que des fois, bah, les émotions, c'est un peu lourd, on a du mal à les gérer. Alors que. Mais quand tu as une émotion dans un sens, okay, une émotion par exemple négative, il y a forcément son opposé quelque part qui est stocké dans ton subconscient et tant que tu ne vois pas les deux, boum, tu peux plus ne, pas, ne plus être émotionnel. Alors qu'en en changeant simplement tes perceptions, alors c'est beaucoup plus euh, facile, c'est beaucoup plus fluide. Un deuxième exemple avec une personne en équitation qui, euh, qui est rentrée en programme Performance Academy, et bien avec elle ce qu'on avait vu c'est qu'elle avait perçu son papa comme très distant etc et que ça l'avait fait souffrir dans la vie sauf que quand on avait vu ça et on avait proposé un autre angle de vue de voir ok et si ton papa avait été là comme quelqu'un qui t'aide en étant distant avec toi à développer ton leadership à construire ce que tu as construit et à t'aider à performer du coup dans ton sport de plus haut niveau parce que s'il était plus proche de toi comme tu viens de me le dire tu aurais pas fait autant de sport et tu te serais pas Autant investi, voire sur investi dans le sport de haut niveau, donc tu serais pas là. Ça te fait quoi de voir ça, de voir que lui, il était peut-être juste en train de t'entraîner comme un coach. C'était simplement ton coach pour devenir une sportive de haut niveau. Il a fait ah ouais, c'est ça que j'avais jamais vu ça sous cet angle. Et à ce moment, tu as envie de dire quoi à ton, à ton père Bah juste merci. Et, et donc boum en fait, la charge émotionnelle s'est écroulée simplement en changeant de perception. Et dès qu'on arrive à trouver et à faire ces réglages dans le cerveau avec des questions qui sont spécifiques et processées. À, à faire en sorte que le cerveau il collapse entre les bénéfices et les inconvénients, boum, il y a automatiquement l'émotion qui tombe et il reste simplement de l'inspiration, de la présence, de la gratitude et juste de l'envie de se dépasser uniquement pour se faire plaisir et aller encore en, encore plus loin dans ce qu'on aime faire et ce dont ce dont nous sommes faits. Donc voilà, pour résumer cette vidéo, si tu veux changer d'état émotionnel, alors habitue-toi à changer très rapidement tes perceptions.